Voilà, en gros, je vais faire l'étude de cette fonction-là. L'étude détaillée. Si jamais, euh, sinus, pas dans cet inter-là. Mais... Oh, si vous pouvez avoir une dérivée d'un sinus ou d'un cosinus, vous n'aurez pas d'étude de fonction. Alors, si on suit un peu les étapes qui sont données, première chose, domaine de définition. Et puis le domaine, de définition, euh, le domaine de définition par rapport à ce que vous savez en troisième année, il se résume à très peu de choses. C'est soit on a quelque chose de la forme A sur B, et on doit s'assurer que B est différent de 0, soit on a une fonction qui fait intervenir la racine de quelque chose, et puis on doit s'assurer que A est supérieur ou égal à 0, Soit on a une combinaison des deux, par exemple A sur racine de B, et puis ici on doit s'assurer que B est strictement positif. Donc pour calculer la racine, il faut que B soit supérieur ou égal à 0, mais ici on a en plus une division, donc on doit avoir B différent de 0. Donc pour les domaines de définition, c'est un peu tout ce que vous avez, enfin ce que vous avez besoin de savoir jusqu'à présent. L'année prochaine, on fera la fonction logarithme. Vous avez déjà vu en deuxième année, donc on rajoutera ici une règle pour le calcul du domaine de définition. Mais au niveau où vous êtes actuellement, c'est les choses auxquelles vous devez réfléchir. Alors ici, on a une division, donc on doit s'assurer que x plus 1 est différent de 0. Et puis en fait, dans ce cas-là, c'est toujours différent de 0, puisque x c'est toujours supérieur ou égal à 0, et puis on ajoute 1. Donc ce sera forcément toujours différent de zéro. Donc le domaine de définition, c'est tous les nombres réels. De ça, on peut déjà en déduire une information. Hein? Ici, on n'a pas de valeurs qui sont exclues. Pas de valeurs exclues. ça veut donc dire que on sait déjà qu'on n'aura pas d'asymptote verticale. Puisque les asymptotes verticales, ou plutôt pour trouver les asymptotes verticales, on calcule les limites autour des valeurs qui sont exclues. Ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura forcément pas d'asymptote verticale. C'est déjà une information intéressante. Ensuite, le point 2, c'est les zéros. Quelle valeur de x, f de x est égale à 0 Quelle valeur de x, 10x sur x carré plus 1 est égale à 0 0. Quand on a une fraction, la seule possibilité pour que la fraction soit égale à 0, c'est que son numérateur soit égal à 0. Donc ici, 10x égale 0, donc x égale 0. on divise un nombre par un autre, une, une fraction, elle ne peut être égale à 0 que si le numérateur est égal à 0. Le dénominateur, s'il est égal à 0, on ne peut pas calculer, puisqu'on a une division par 0. Donc une fraction ne peut être égale à 0 que si son numérateur est égal à 0. Alors, voilà le point 2. Le point 3, les asymptotes on a déjà vu pas d'asymptote verticale. Pour les asymptotes horizontales, eh bien on calcule la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Donc c'est le comportement de la courbe aux extrémités. Vers la gauche, vers la droite, en, plus en moins l'infini et en plus l'infini. 10x sur x carré plus 1. Ici. On a une limite en l'infini, donc on ne regarde que les termes de degré le plus élevé. La limite, plus l'infini, de 10x sur x carré. Et puis, donc ça, ça donne 10 sur x. Et puis, on a vu, on divise 10 par un nombre très très grand positif, ça va donc donner un nombre très très petit positif. Et puis, allez, non, non. en moins l'infini, eh bien, on a le même raisonnement, je n'ai pas besoin de tout réécrire ici, la limite de 10 sur x, et là, on divise par un nombre qui est en valeur absolue très très grand, mais qui est négatif. Donc on a une limite pardon, qui est 0 moins. Donc ici, on a une asymptote horizontale d'équation F égale 0. Ici, on peut même dire en plus que. En plus l'infini, la fonction, elle tend vers 0+, donc elle est positive, donc elle est au-dessus de l'asymptote. Et puis là, ça tend vers 0-, donc elle est en-dessous de l'asymptote. Donc, on a les trois premiers points, les asymptotes. On n'a pas d'asymptote oblique. Puisqu'on a vu, quand on a ici une division de deux polynômes, on a une asymptote oblique si le degré du numérateur est 1 de plus que le degré du dénominateur. Donc si on avait ici x cube sur x carré, on aurait une asymptote oblique. Là pas. En fait, si on a une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini, euh, on n'a forcément pas d'asymptote oblique, on ne peut pas avoir les deux. On a soit une oblique, soit une horizontale, mais on ne peut pas avoir les deux. Ensuite, le point 4, c'est l'étude des signes de la dérivée pour trouver les variations. Pour ça, il faut calculer la dérivée. Alors, la dérivée, on a un quotient. donc On fait la dérivée du numérateur, fois le dénominateur numérateur fois la dérivée du dénominateur le coût divisé par le dénominateur au carré. Donc ça fait 10x plus 1 moins 20x carré Et puis, pour pouvoir faire l'étude des signes et un tableau de signes, on factorise le plus possible. Euh, ici, on pourrait mettre 10 en facteur. Est-ce que ça nous apporte grand-chose Ça fait 10 fois x² plus 1, moins 2x². Et donc, ça fait 10 fois 1, moins x plus sur x carré plus 1 au carré. Et puis ça, c'est un produit remarquable. Donc, ça fait 10 fois 1 moins x fois 1 plus x sur x carré plus 1 au carré. Ça, c'est le plus qu'il est possible de factoriser f prime. Et puis à partir de ça, on peut faire un tableau de signes. Je ne pas trop combien j'ai besoin de lignes. Alors on a quoi ici 10, c'est positif, donc on n'a pas besoin de le mettre dans le tableau de signes puisqu'il n'a pas d'influence sur le signe. Par contre, 1 moins x, 1 plus x, et puis euh, en fait je vais tous les mettre pour être pour être cohérent un petit peu, mais... Si on met tout, ça donne ça. Donc l'idée ici, c'est d'étudier les signes des différents termes. Parce qu'on a des multiplications et des divisions, séparément, et puis après, de mettre le tout ensemble. Parce que c'est plus simple de faire les choses séparément que d'essayer de tout faire en une seule fois. Donc les signes de f' de x. Et puis là, on va trouver les variations de f de x. Et puis ici, sur la ligne du haut, on va venir mettre les zéros des différents termes ici. Donc 10, c'est jamais égal à 0. Donc on va rien trouver sur le 10. 1 moins x, c'est égal à 0 pour x égale 1. Et 1 plus x, c'est égal à 0 pour x égale moins 1. Et x carré plus 1 au carré, c'est toujours strictement positif. Parce que x carré, c'est positif. x carré est positif, on lui ajoute 1. Ce sera toujours forcément plus grand que 1. Et après, on compte. Donc ici, 1 moins x. C'est positif pour les valeurs de x plus petites que 1 et ensuite négatif. Et ici 1 plus x ou x plus 1, c'est négatif pour les valeurs plus petites que moins 1. Et x carré plus 1 au carré, c'est toujours positif. Donc ça donne quelque chose de négatif, nul, positif, nul, négatif. Donc une fonction qui va être décroissante, croissante. et décroissante. Avec ici un minimum en moins 1, et un maximum en 1. Donc minimum, qui a pour coordonnée 1, f de 1, et un maximum, qui a pour, pardon, moins 1, et un maximum, qui a pour coordonnée 1, F2. Donc, ici, moins 1, moins 5, ça fait, je crois, et 1 et 5. Donc, ça, c'est des informations qu'on garde bien précieusement pour ensuite aller euh, faire le graphe plus tard. Ici, on peut même rajouter les limites. Ça vers 0, qu'est-ce qu'on avait dit 0 moins, 0 plus. En moins l'infini et plus l'infini. Si, si on veut être très très exact, il faut y avoir un, un tableau le plus complet possible. Mais le tableau de variation, ça suffit si vous mettez les variations et vous calculez à côté les coordonnées du minimum ou du maximum des minimums des minima et des maxima s'il y en a plusieurs ça dépend euh, ça dépend du cas Ensuite, on s'intéresse à la dérivée seconde. Alors, pour pouvoir calculer la dérivée seconde, il nous faut la dérivée première. Donc f' de x, c'est... de cette forme-là, ou euh, de la forme factorisée, ou d'autres choses. Donc la dérivée seconde, ça va être, donc ici on a encore une division, donc ça va être la dérivée de ça, donc ça fait 10 fois la dérivée de, fois moins 2x, carré et puis la dérivée de x carré plus 1 au carré, c'est comme si on avait un carré et puis on multiplie encore par la dérivée interne, c'est quelque chose d'assez long et le tout divisé par le carré du dénominateur. Donc là, ça fait quoi Moins 20x fois x² plus 1². Et puis là, moins 40x fois 1 moins x² plus 1. Carré, tout au carré au carré, puissance 4. Oui donc je repars de là. Et puis l'idée ici, c'est toujours de factoriser, puisqu'on veut étudier les signes. Et donc là, on peut voir qu'il y a des termes qui sont communs. Là, on a un moins 20 et un moins 40. Donc il y a un moins 20 qui est commun. Là, on a x et x. Et puis, si on regarde encore un peu, là, on a x² plus 1 au carré, et là, on a x² plus 1. Donc il y a plein de choses ici qui sont communes aux deux. Donc au final, on va pouvoir mettre moins 20 x fois x carré plus un fois Ensuite, on regarde par quoi est-ce qu'on a multiplié ce terme-là pour avoir celui-là. On a presque tout, sauf le x plus 1. Et puis celui-là, pour avoir le 40, il nous manque un 2. Et puis. 1. Et puis le 1 moins x, oui. Plus 1. Et puis là, si on rassemble les termes, on a quoi euh, voilà. 2 plus 1, donc on a 3. Oui, carré. Sur. X carré plus 1 à la puissance 4. On peut simplifier. X carré plus 1. X carré plus 1. 2 plus 1 à la puissance 3 et puis le 3 moins x carré on peut le réécrire de cette manière là ce qui nous permet de factoriser c'est un produit remarquable racine de 3 moins x racine de 3 plus x donc au final on a moins Racine de 3 plus x, le tout divisé par x carré plus 1 au cube. Oui Quand est-ce que vous arrivez à 3 moins x carré Pardon Quand est-ce que vous arrivez à 3 moins x carré Quand on développe ça, on a 1 plus 2 qui donne 3, et là on a x carré moins 2x carré qui donne moins x carré. Et donc, on peut faire un joli tableau de signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Pour faire le plus simple possible, on met tout dedans. Plutôt pour éviter de faire des erreurs. De f secondes, et là on a la courbure. Et puis ça, ça s'annule pour ça, ça s'annule pas, ça, ça s'annule pas, c'est toujours positif. Ça, ça s'annule pour x égale 0, ça pour x égale racine de 3, et ça pour x égale moins racine de 3. Si on va retrouver les valeurs moins racine de 3, 0 racine de 3 et puis on remplit alors le moins 20 est toujours négatif le x il est négatif pour x plus petit x, 0 le racine de 3 moins x il est positif pour toutes les valeurs plus petites que racine de 3 et le racine de 3 plus x pour toutes les valeurs plus petites que moins racine de 3. Et celui-là est toujours positif. Donc là on a 3, 0, moins 1, plus. Et, Et donc là on a une courbe qui va être ouverte vers le, a, euh, vers le bas, ouverte vers le haut, ouverte vers le bas, ouverte vers le haut, avec 3 points d'inflexion c'est-à-dire trois points où la courbure change. Du tableau de variation de la dérivée première, on en déduit les, les maximums, enfin les extrémums. Du tableau de la dérivée seconde, on en déduit les points d'inflexion, donc les points où la courbe change d'orientation. Donc, on en a plusieurs ici. Donc, on a euh, moins racine de 3. Et puis... Ça, c'est parce que je me souviens des calculs. On va faire racine de 3. F de racine de 3. C'est égal à 10 racine de 3 sur racine de 3 au carré plus 1. Ça fait 10 racine de 3. Racine de 3 au carré, c'est égal à 3, plus 1, 4. C'est donc égal à 5 racine de 3 sur 2. C'est comme ça que j'ai trouvé celui-là. Et puis pour moins racine de 3, il y a le signe qui change. Et pour 0, ça fait 0. Donc il y a 3 points d'inflexion ici. Je n'ai pas fait la parité, euh, ça aurait été intéressant, mais pour le moment, vous pouvez laisser de côté la parité. On y reviendra plus tard. Voilà, donc on a, ma foi, plus ou moins toutes les informations dont on a besoin. Euh, le tableau récapitulatif je ne vous demande pas de le faire parce qu'on a finalement déjà toutes les informations ici on a le tableau qui nous donne les signes et les variations à partir de la dérivée première et ici on a le tableau qui nous donne les signes et, les vari et la courbure par rapport à la dérivée seconde un tableau récapitulatif il reprendrait tout ça, je le fais mais je ne vous demanderai pas de le faire. Euh, je ne vous demande pas de le faire. Un tableau récapitulatif qui reprend toutes les informations, mais moins détaillées. En fait, il reprend juste le signe de F'. les variations de f, les signes de f secondes, et la courbure. Donc si ça vous aide, faites-le. Si ça vous aide pas, faites-le pas. Je ne vous oblige pas à le faire. Ça peut être un bon moyen d'avoir une synthèse de tous les résultats. Oui faire ça Non, parce que je vous demande... Moi, je veux voir le détail des calculs. Pour savoir comment vous êtes arrivé à, à ce résultat. Et puis ensuite, alors on avait quoi On avait en tout cas 0. On a quoi Moins racine de 3. Racine de 3. Alors on peut faire ça comme ça. Non, c'était moins 1 et 1. Moins racine de 3, racine de 3. Et donc ça, ça nous donnait les signes de la dérivée première. qui sont positives. Donc je sais plus, c'était quoi? Négatif. Positif, positif. Non. non le zéro il n'intervient pas ici. Positif, négatif, donc la fonction était décroissante, croissante, décroissante elle monte jusqu'en 5, là elle va jusqu'en moins 5. Et puis on peut rajouter ici les limites, 0 plus et 0 moins. Et puis la dérivée seconde, elle s'annule ici, donc c'était négatif Avec ici comme valeur moins.. Je racine de 3 sur 2, et puis 6 0, et ici 5 racines de 3 sur 2. Donc c'est un tableau qui reprend tous les résultats, mais sans, sans les détails. Donc ici on n'a pas tout ça. Donc ici on voit vraiment l'essentiel. Donc il est utile pour avoir une synthèse de l'essentiel. Mais on peut aussi aller pêcher les informations dans les deux autres tableaux. Donc à bout de voir bon, comment vous voulez faire. Oui, oui Oui Oui tout à gauche en arrière. c'est 6 1, tu dis... Bon ça, si c'est x en fait. Si on met c'est On se comprend. Je vous conseille de le mettre, vous n'êtes pas obligé, mais après il faut penser à inverser, à inverser les signes à la fin. Parce qu'en fait, ce moins 20, comme c'est négatif, il inverse tous les signes si on ne le met pas. Ici, on aurait eu moins, fois moins, plus, mais en fait, ce pas plus, c'est moins. Donc si vous ne le mettez pas, vous prenez le risque d'oublier après d'inverser les signes. 20, si c'est positif, on n'est pas obligé de le mettre, parce que ça n'a pas d'influence sur le signe. Plus multiplié par moins, ça reste moins, et plus multiplié par plus, ça reste plus, donc ça n'a pas d'influence sur le signe. Après, c'est à vous de savoir comment vous êtes à l'aise avec, avec tout ça. Si vous êtes très à l'aise, euh, voilà, moi, personnellement, je ne mettrais pas ça, et je ne mettrais pas ça, parce que je sais que ça, c'est toujours positif, ça n'a pas d'influence, et après, je penserais inverser les signes, peut-être pas en forme, j'oublie aussi. C'est plus sûr de tout mettre. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on a plus... On a une meilleure garantie de ne pas faire d'erreur. Alors, et puis avec tout ça, on peut essayer de tracer la fonction... Et puis, donc moi, je prends les, les points intéressants. D'abord, f de x égale 0 pour x égale 0. Donc, on sait qu'elle passe par ici. Ensuite, on a eu f prime de x égale 0 pour x égale moins 1, x égale 1. Et f de moins 1, c'est égal à moins 5. f de 1, c'est égal à 5. Donc, on peut placer ces points-là. Alors, 1, et puis là, 1, 2, 3, 4. 5, donc elle passe par là, la fonction. Ça, c'est un maximum. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un minimum. Donc ça, c'est le point de coordonnées 1 et 5. Et ça, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 5. Et puis les points d'inflexion. Donc quand x égale... Moins racine de 3. X égale racine de 3. Et X égale 0. Je mets les valeurs approchées ici, c'est plus facile. F de racine de 3, ça fait 4,33. Et puis là, on a vu F de 0, c'est égal à 0. Donc en fait... Ça nous donne juste l'information que ça va changer d'orientation. Alors, moins racine de 3, c'est moins 1,7 quelque chose. Donc, par là. Et puis, on descend 4,33, donc à peu près ici. Et puis, en fait, la courbe, elle est symétrique ici. Donc, à peu près là. À peu près. Oui et puis on l'a ici aussi encore. Et puis on a la symptôme horizontale. L'équation Y égale 0. puis après, on utilise toutes les informations. Alors, on sait que la courbe, elle va être décroissante jusqu'ici, ensuite croissante, et ensuite décroissante. On a une asymptote horizontale... Pourquoi euh, j'ai mis oblique. Pas oblique On a une asymptote horizontale, ici. Donc la courbe, elle va venir ici se rapprocher, comme ça et comme ça. Et puis après, on a la courbure qu'on peut utiliser aussi. Donc jusque-là... La courbe, elle est ouverte vers le bas. Elle s'ouvre vers le bas, comme ça. Et puis ensuite, elle continue à être décroissante jusque-là, mais elle commence à changer d'orientation. Donc elle commence à s'ouvrir vers le haut, jusqu'en ce point-là. C'est le prochain point d'inflexion. Donc là, elle s'ouvre vers le haut. Puis là, ça change. Elle commence à changer et puis à s'ouvrir vers le bas. On a vu que là, on avait un maximum, donc elle est croissante. Elle s'ouvre vers le bas jusqu'ici. Donc là, elle est plutôt ouverte vers le bas. Et puis ensuite, elle change à nouveau d'orientation. Elle vient à nouveau s'ouvrir plutôt vers le haut. C'est une notion un peu abstraite, cette ouverture. Mais voilà. Donc les, les points d'inflexion que j'ai mis en, quoi, en vert ici, qui sont là, là et là, on voit ici que c'est là où la fonction, elle change. Là, elle, elle est plutôt ouverte vers en bas. Et puis à partir d'ici, hop, elle s'ouvre vers le haut. Et puis à partir d'ici, elle repart dans l'autre sens, ouverte vers le bas. Et puis à partir d'ici, hop, elle est à nouveau ouverte vers le haut. Donc oubliez que vous êtes en cours de maths. Faites un cours de dessin maintenant. Vous imaginez, ah, ça s'ouvre vers le bas, ça monte, ça redescend, ça remonte. Souvent, on bloque parce que c'est des maths, et puis on se dit, ah non, c'est pas possible. Pensez que vous êtes en train de faire du dessin. Puis pour être très, très exact, ce serait pas mal de prendre ici un ou deux points. Je le fais pas maintenant, mais parce qu'on sait pas trop si elle passe plutôt comme ça ou plutôt plus vers le bas. Oui En fait, dans un ou ce sera une fonction Non, 5 ou 6 J'y reviens après. Alors, juste une information aussi. On parle de convexe et concave. Donc ça, c'est convexe et concave. D'accord. Concave parce que c'est comme une cave. Entrée d'une cave. Alors le, le signe qu'on utilise pour montrer dans le tableau si la fonction est convexe et concave, il est trompeur. Parce qu'en fait, une fonction convexe, elle n'a pas forcément cette forme-là. Ici, par exemple, sur ce bout-là, la fonction elle est convexe. On n'a pas cette forme de parabole. Donc c'est un peu trompeur. Ça, c'est juste pour dire que c'est ouvert vers le haut. Et puis ça, c'est juste pour montrer c'est ouvert vers le bas mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément un minimum ici. Et quand elle est concave, ça ne veut pas dire qu'on a forcément un maximum. C'est juste une notation qui a été inventée pour pouvoir montrer que ça s'ouvre vers le haut et ça s'ouvre vers le bas. On aurait... Mais ça ne veut pas dire ici que la courbe elle a forcément cette forme-là, avec un minimum et un maximum. Donc il faut bien vous souvenir de ça. Ça peut être le cas, ici par exemple, la courbe elle est convexe, et puis elle a effectivement un minimum, ici elle est concave et elle a effectivement un maximum, mais pas forcément, sur cette partie-là elle est euh, concave sans maximum, et sur cette partie-là elle est convexe sans minimum. C'est juste l'idée de l'ouverture.